Aujourd'hui, changement de décor. Là, euh, je me trouve euh, en haut du Rifnel. Ça va être une petite piste là, qui rejoint un peu le bike park euh, de l'Alpe d'Huez Et ensuite, on va arriver vers le DMC. On va commencer les recos euh, des pistes logiques. Donc, euh, bah, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse euh, découvrir. Bon, nous voilà dans le DMC, donc là, je vais, je vais partir pour mes runs de reco. Ça a l'air de, de bien rouler là, le grip a l'air pas trop mal, donc on va voir ce qu'on ce qu peut donner. Bon, je vais pas faire le, le fou aujourd'hui, mais vous le verrez dans dans, dans les prochains temps, j'essaierai de faire, euh, faire les pistes engagées que je faisais l'année dernière. Bon, sur ce, on se retrouve en haut. grip il est monstrueux Il est trop bon Waouh Du coup la première piste de la journée Marmotland. Je trouve que c'est l'enchaînement de virages les mieux de, de ce bike park en tout cas de ce tronçon là Ouh. Allez on va reprendre notre souffle et on repart Allez c'est reparti Huge pavis, grosse plaque sa mère On voit à droite là la partie de la rock'n'wood que je ferai plus tard, peut-être aujourd'hui on verra Allez, c'est parti pour la deuxième descente. Autre Voilà, ah, oh. oh, là, ça couine, ça couine. Le grip est vraiment bon. Hein. Allez, on sort de cette mer de nuages c'est parti pour la deuxième partie voilà. Voilà débrief de cette petite journée bah franchement c'est cool les sensations reviennent petit à petit bon il euh, y a le temps en vrai de voir la progression mais déjà je trouve c'est pas trop mal le vélo a l'air d'y aller pas trop mal donc bon il reste plus qu'à je vous quitte euh, sur ces images du DMC et de la montagne derrière il y a encore les sommets enneigés c'est plutôt sympa Tac. voilà bon j'espère que vous aurez kiffé et puis bah à la prochaine, allez ciao